C'est à la Maison des Arts et Métiers de Paris que se déroule la remise des prix de la Fondation Norbert Ségard. Devant plus de 400 personnes, cette cérémonie est l'occasion de présenter les six lauréats, mais aussi les actions de la Fondation. Notre Fondation soutient depuis 1985 des projets scientifiques, technologiques, industriels ou sociétaux. Ce prix Norbert Ségard de la création d'entreprises technologiques innovantes vous récompense aujourd'hui. Vous avez toutes les qualités pour mettre en œuvre industriellement et commercialement vos innovations et vos inventions. Et pour tous les lauréats, cette sélection sonne comme une véritable reconnaissance de leur travail et leur offre également des perspectives dans le développement de leurs projets. Rencontre avec les 6 lauréats 2018 de la Fondation Norbert Ségard. Alors le fait d'être lauréat de la Fondation norbert Ségard, ça fait plaisir, c'est une belle reconnaissance pour le travail de toute l'équipe. Et puis voilà, c'est une belle étape atteinte. On avait vu d'autres belles startups up qui, qui étaient lauréates l'année dernière et on est très heureux de se retrouver à leur place cette année. C'est un plaisir immense c'est une fierté d'être reconnu pour mon innovation. Donc je suis content d'avoir pu amener le projet bien à bien jusqu'à cette étape-là. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand on regarde cette communauté, on voit tellement de startups qui ont eu un parcours phénoménal, qui ont des technos qui sont très intéressants. Et donc rejoindre cette communauté, c'est un gage d'avenir pour, pour notre société. Allez, on va vous, vous remettre votre diplôme et votre chèque. C'est Pascal Faure qui s'en charge. Être lauréat du prix Norbert c'est un gage de qualité, du travail et de l'ingéniosité qu'on a, qu a accompli jusqu'à présent. Alors du coup, être lauréat de cette fondation, c'est vraiment très valorisant. Il y a bien sûr le, la partie finance, donc elle va nous permettre de, de financer les projets, continuer euh, sur euh, la partie R&D, le développement du projet NIRIO. Mais également, c'est une très grosse valorisation d'un point de vue social, sur les réseaux, etc. pour essayer de, de grossir la communauté autour de l'entreprise NIRIO. C'est vraiment important parce que bah, bien sûr, ça motive, ça permet de montrer quand tout un jury est, euh, est d'accord, et bah, qu'on euh, va dans la bonne direction. Et puis euh, ensuite, c'est une reconnaissance euh, du monde technique euh, pour un projet euh, qui va dans le sens euh, de l'environnement et, euh, et de l'innovation sociale. Tout d'abord, la, la Fondation Norbert Ségar a bien six l'oréa, donc euh, six prix Norbert Ségard ingénieur créateur. Et comme dans tout concours, il faut bien en distinguer un, un peu plus. Alors, on va dire le grand gagnant, c'est euh, Paola Secato et Chloé Forcément si on gagne ce sera, on sera très heureuse mais si on ne gagne pas de toute façon c'est une manière pareille de présenter le projet, de pouvoir en parler et donc ce sera forcément bénéfique.